Cet enfant venu du sud pour ce petit esquissé, crayon, papier, pour ce dessin parti de loin, venu d'un sein épicé, moulin poivré. Chaud venu du sable pour ce terrain mélangé, sucre et café. Notre white, notre plaque de reggae et de rap, de valser, de samba. Il est gris, l'enfant bi. Je vous en prie Cette boule de neige de terre, pour cette bille estampée, n'est qu'à pour ce destin sorti des crins, pour ce matin dessiné, pastel fusain. Pour cet enfant mixé cette année, pour cette manne métissée, parquet, ciré. L'enfant bistre